Y'a Paypal, vous allez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, ma deuxième fucking nucléaire. Je suis en train de faire une intro très pressée avec euh, une grosse doudoune comme si j'étais un driller de London. Mais le problème, c'est que je suis pressé parce que j'ai une pizza à aller chercher. Donc, c'est une nucléaire qui a été faite en bonne partie au sniper. Mais pas que, vraiment. Vous allez voir, il y a également du suspense dans cette partie. Elle était assez cool. Pas la plus belle, mais le résultat est ici. Donc je suis très content de vous la proposer. J'espère que vous allez vous régaler. Petit like si vous appréciez. Demain sort la petite vidéo que je vous avais promis sur les montages de Call of Duty. et Ma réaction au montage qui ont le plus marqué l'histoire de cette licence d'après moi. Donc elle va vous faire plaisir. Elle est dans le four. Voilà, tout ça pour vous faire des croqueurs, des gros câlins. Je stream tous les après-midi. N'hésitez pas à passer à Twitch.tv. Ça, Zach Et je vous souhaite un bon visionnage. A plus. Entre maintenant et mars, c'est vaste, mais après c'est entre maintenant et mars, mais moi je suis sûr que ce sera pour la saison 2. C'est-à-dire que la saison 2 elle est prévue pour fin février, donc euh, voilà, pour mi-fin février, on devrait avoir des nouvelles et, et avoir enfin cette putain de ligue. Mais j'ai envie de la voir, moi. Mais voilà, ils ont pris leur temps, ils vont la sortir quasi 4 mois après la sortie du jeu, et ils ont intérêt à ce qu'elle soit bonne. Voilà, on va, on, va pas, on va arrêter de, tu vois, euh, passer par des... Euh, ouais, mais peut-être que... Nanana. Et elle a intérêt à être bonne, mon frère. Elle a intérêt d'être lourde. Plus personne sera sur le jeu en mars. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot en mars, il y aura la saison 2. Les saisons vont faire vivre le jeu comme ils ont fait vivre Modern Warfare. Il n'y aura pas de soucis, il y aura du monde dessus. Je ne m'inquiète pas. Déjà tu nous avais dit mi-décembre. J'ai jamais dit la ligue mi-décembre. J'ai jamais dit la ligue mi-décembre. J'ai peut-être dit que je pensais qu'elle pouvait arriver en décembre, mais j'ai jamais affirmé. Moi, la seule chose que j'ai toujours affirmé, c'est qu'il y en aurait. Parce que David Wonderar l'a dit lui-même. J'ai jamais dit mi-décembre. Le Milano c'est quand en gold Jamais. <rire> peut-être. Ouais, allez, peut-être quand j'aurai fini le dark. Le Dark M, mais pas pour tout de suite le Milano. Vous êtes des fous. Est-ce que moi je vais m'infliger de jouer avec On cette horreur de Milano Alors je sais que là certains vont me dire, mais bah là le Milano il est, est cool. Il est. Non, non, non, non. c'est mort. Alors je sais pas qu'elle arrive S2, la ligue, mais en fait ça paraît juste cohérent. Voir le Ta gueule. L'ennemi a pris Charlie. Ça va arriver en face. Mais c'est qu'en vrai, je rigole sur la Milano. Hein. La Milano, je l'ai même pas testé. Hein. J'ai même pas deux kills dessus. Tire de loin! Ah non, j'ai pas de tir de loin à faire. J'ai des doubles kills. Attends, hop, on va muter. On... Donc, on faut qu'on fasse des doubles kills. Oh, dommage. Donc ouais la ligue, la ligue ça paraît cohérente de l'avoir au début de la saison 2, après on verra hein. Moi, franchement je veux juste qu'elle soit bonne et plaisante à jouer avec un bon système de reward et de... et un bon système de classement. Ouais, vous, ouais, vous venez ouais, vraiment ouais. avec des micros ignobles les mecs. Un deuxième vide vide vide. Dommage. Merci chez Distal pour le recède. Ça t'arrive de faire du Warzone quand il y a des événements Oui oui oui. Je pense que je vais bientôt vous prendre un, un petit stream Warzone là. Voilà Double kill En ce moment, pour être honnête... Peut-être un autre, un autre kill, vite vite vite, vite, vite, vite, vite, vite, En ce moment, pour être honnête, j'ai un peu envie de jouer à Warzone, voilà. Après, j'ai l'impression qu'en ce moment, la méta Warzone, ça a l'air d'être euh, le cancer incarné. Je, je me permets de le dire. La méta actuelle sur Warzone, a l'air vraiment une... DMR cancer. Ah bah, va falloir qu'il change ça, hein falloir qu'il change ça. Moi je déteste en plus les armes corps à corps. corps. D'après Gotha, il est pas si nul. Bon après ça c'est ma vie, hein. J'espère que ce double kill a, quitté, euh, a compté. Hein. On est en série de 11 mine de rien. 11-0. Vous connaissez beaucoup de débuts de partie comme ça 12. Vas-y, hein, on sait jamais. Hein. Imagine, j'envoie je... nucléaire première game. Si j'envoie nucléaire première game, serait énorme. Ouais, en ce moment, je suis chaud pour faire du, du WZ, comme on dit. Ah, c'est dur là. J'ai eu peur. En ce moment, Warzone me chauffe. J'en je... ferai une petite session. C'est vrai que de temps en temps, ça change aussi, tu vois. Alors, tu t'imagines que je fais tellement jamais de Warzone que pour Zach, faire du Warzone, ça serait diversifier son contenu. Je vais l'avoir. 17 Il me reste 3. Attends. 18 Mais attends, ça va être une nuque. Je vais faire la nuit les mecs, je suis 21 oh. 22. J'ai eu peur. Oh Derrière! Oh, j'ai eu tellement peur, mec! <rire> non, il m'a pris le kill! Dommage. Allez, on a un série de 22. Attends, t'es à nuque. 23. Allez, on se calme. 23. J'ai muté mes allées, ils m'ont pas entendu. Allez, série de 23, les mecs. <rire> Allez, on stresse pas. J'ai que j'ai un peu stressé sur la fin. I've got to admit. Je prends le Mac 10 pour euh, essayer de l'assurer. J'ai largement le temps. Je suis en série 23. Les mecs, je suis en 23-0. Euh, on va tenter la nuque. Merci pour l'abonnement, euh, Nan. Allez, faut la faire maintenant. Allez, faut pas de c'est Série 23, on a tout ce qu'il nous faut. Là, là, là, je, je veux rentrer ma deuxième nuque. J'avoue que j'aurais rentré le sniper. Euh, j'aurais gardé le sniper si j'avais déjà rentré plusieurs, mais vu que j'en ai fait qu'une pour l'instant. N'hésitez pas, hein. Si une vous une voyez quelqu'un, aidez-moi. Comme ça, après sur YouTube, ils pourront dire Oh, mais Zach, elle a un fourri, t'as dit que t'as été aidé Allez, série 23. On des gens, ok, moins 4 directement, moins 5 directement, super. 4. L'avion espion est lui, on l'approche. Il y en a un qui fait le bac, je crois, je le, je le prends. Je prends que est l'autre sauvez. Ok. Je suis en avec 26. Laisse-moi le front de B. <rire> oh non, laisse-moi le front de B, monsieur. Bon, c'est pas grave. Là, super beau là. Poussez pas trop. Encore un sur B, il arrive. Il est trop fort. 27. À la machine de guerre, c'est pas la plus claire, la plus beau jeu, mais là, je suis le Mourinho de Call of Duty. Ouais, je canne. Oh, la vie de ma mère. Oh, j'ai eu trop, trop peur. Je vais en dessous. 29, harp. Allez, je peux pas choke. J'ai mis le harpe. Unchokable. On attend. Euh, de la droite. À... Attends, laissez-moi les mecs qui descendent. Nucléaire, let's go Nucléaire, c'est bon ah <rire> Let's go Première game de la journée, nucléaire C'est pas, pas la plus belle C'est pas la plus belle, j'en suis conscient Mais yeah. qu'est-ce qu'elle fait plaisir, mon gars <rire> Let's go la plupart faites au sniper et à quand même hein. Ouais aussi de la machine duck de... Mais c'est pas grave, je me justifie pas, je suis content Je suis content, ça me suffit hein. oh, oh, L'important c'est d'être content dans Call of Duty hein. Fuck les gros Tiens, alors comme ça on se met dans le coin monsieur On va se mettre dans le coin Hein Il y en a quelqu'un Ici Allez venez les petits Venez, venez, venez Vous êtes où Vous êtes où <rire> <rire> Allez, on reprend le sniper pour le beau jeu. <rire> ah, elle m'a fait plaisir C'est la Première game de la journée, gars <rire> Merci pour l'abonnement, jeune poule. Oh. Laissez les DMR sur Warzone, bande de gamins <rire> ah. ah bah là, là, c'est coucou YouTube, là. C'est coucou YouTube. Dessus. Ah, dommage. <rire> Quel boss. Ah, non, alors, là il était bien. Alors On a commencé direct. En plus, le pire, c'est que je suis pas mort. J'ai direct fait 31-0 avec une assiste qui a compté comme Elim. Hop, super. Ça fait vraiment plaisir. Et crois-moi, quand t'es un créateur de contenu comme moi, avoir une vidéo comme ça un peu assurée parce que. Oh, bon, non, non, let's go! Avoir une vidéo comme ça un peu assurée parce que c'est du contenu de stream Ah ça fait plaisir, il faut que je l'aime quelqu'un vous l'avez vu, il s'est mis dans le coin, tiens brûle monsieur Il brûle pas Il s'est vraiment mis comme un inconnu genre Avoir une vidéo comme ça quand t'es un créateur de contenu, tu sais que les gens vont plus ou moins l'apprécier Sur la machine de Ouais, exactement comme sur MW2 Pour avoir plus de dégâts Là c'est quelqu'un qui a la vidéo Et oui, je joue tous les jours avec mes abonnés Oh y'a y a des gens ici. Ouais, la fin, la... Oh la vie de ma mère je suis dans la sauce Ah non J'aurais pas dû me soigner parce que ça, du coup j'aurais gardé les deux et je l'aurais tué aussi <rire> J'ai pensé que tu as une main ça suffirait Si j'avais gardé les deux je prenais le kill Merci pour le recep bizarre Merci merci Quel plaisir En plus y'a un gars qui m'a demandé Il m'a dit ouais ah, aujourd'hui on fait une nouvelle nucléaire Ah bah cousin Si tu te doutais Hop là, quasi fini le sniper en or. Ah bah du coup, tu sais quoi, vu que cette vidéo va sur Youtube, j'en profite. Mes frérot sur Youtube, où est-ce que j'en suis Où est-ce que j'en suis euh, sur le Dark Matter J'ai fini euh, tous les fusils d'assaut, toutes les SMG, toutes les mitrailleuses. J'ai fait la hog, et là je suis en train de terminer mon premier sniper. J'ai fait les fusils à, à pompe également, les Magnum et il me manque les diamati. C'est pour ça que je joue avec. Et voilà. Comme ça après, quand je voudrais faire un peu de Warzone comme je le disais avant, bah, j'aurai diamati, mais pas la DM à remonter malheureusement. <rire> je ne suis pas trop méta. Bonne chance pour les M79, merci! Bon, cette fois, une main aura suffi. Et là, tu slides. Oh, trop Il crame, il crame, il crame, il crame, il crame! Il est mort! Alors, monsieur, on a cramé! Et là, hop, tu scopes. Oh, ils étaient tous là! Let's go! Allez, viens, petit. Ils arrivent en face, regardez. Ah, oh, dommage. <rire> Je devais faire des doubles kills pour mes défis, donc ça fait plaisir. Il y avait moyen une balle, 3 morts. Il y avait moyen une balle, trois morts. Bon, let's go. Allez, voilà. Deuxième nucléaire validé. C'est in the pocket. Black Ops Cold War c'est mon jeu, j'espère que vous l'avez apprécié, je vous fais les cœurs. et je vous dis à la prochaine les amis, bisous. Je vous laisse malgré tout la kill -ca. regardez je suis un grand prince. <rire> voilà pour Youtube ah Elle fait plaisir cette nucléaire, elle fait plaisir putain. Elle fait plaisir, Ah, oh, je vous jure on trop content de passer la vidéo de ça.